Le monde est fait d'ombre et de lumière euh, et donc il faut euh, euh, redécouvrir en fait aussi la, la lumière euh, du monde, la lumière qui est en, en l'homme, la lumière qui est dans la, la créativité, l'innovation, enfin voilà, tout ça. J'ai décidé de partager les solutions pour donner envie aux gens d'agir. Faire connaître, de mettre la lumière sur toutes les initiatives qui changent le monde euh, pour que ça inspire les autres et que ça donne envie à chacun d'agir faire connaître les solutions innovantes, les solutions durables, notamment auprès des journalistes euh, qui n'ont pas forcément euh, connaissance de ces sujets ou le temps d'aller les chercher. Et donc j'ai décidé de euh, leur faire connaître ces initiatives pour qu'eux-mêmes, à leur tour, puissent utiliser la puissance de leurs médias pour les faire connaître.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 d'aller chercher ces sujets, ils n'ont pas forcément les réseaux. C'était le, le rédacteur en chef du Monde qui nous disait, aussi curieux que ça puisse paraître, on a 350 journalistes, mais on ne sait pas forcément trouver ces sujets. Ils en trouvent certains, bien sûr. Ils n'ont pas les réseaux, ils n'ont pas les réflexes, forcément. Ces sujets ne font pas de bruit. Et donc on s'est dit, bah, il faut leur fournir un outil pour les aider à sourcer ces projets, et les inspirer, leur donner des idées.